Bonjour, je suis Adrien, je suis producteur de plantes aromatiques en Bretagne. Je produis des infusions pour des restaurants, pour des épiceries. Ça fait 7 ans que je suis installé en bio, que je travaille énormément manuellement pour redonner vie au sol, on a replanté des haies, et puis surtout pour avoir les plantes les plus qualitatives possibles. C'est difficile, mais c'est un métier que j'adore. Malheureusement, cet été, mon genou a décidé de me lâcher. Ça faisait 6 mois que j'avais des blocages réguliers. Et au mois de juillet, mon ménisque a cassé. Donc depuis maintenant deux mois, je suis arrêté et je me demande un petit peu comment je vais pouvoir continuer à vivre de ma passion. J'ai eu le temps d'y réfléchir un petit peu euh, et de trouver des solutions. Il y a une entreprise familiale française qui a développé un outil qui s'appelle le Toutilo. C'est un automoteur électrique qui permet de travailler en position ergonomique. C'est-à-dire que tout ce que je faisais avant à genoux, je pourrais le faire en position semi-allongée planter, désherber, récolter, etc. Ça me permettrait de préserver mes genoux et mon dos. Malheureusement, avec tout ce qui m'est tombé dessus cette saison, il n'est pas possible d'autofinancer ce matériel-là. Ce que j'aimerais, moi, c'est pouvoir être serein et me dire qu'au printemps, je vais pouvoir retourner travailler dans les champs au milieu des plantes pour vous faire des super tisanes. Donc j'ai besoin de votre soutien. Je vous remercie d'avance.